Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ensemble nous, vanessa des. Aujourd'hui, je vous envoie un petit message pour vous remercier de cette année 2019 et vous souhaiter une très très bonne année 2020. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et beaucoup beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année. 今までありがとうございました。皆2020年1 年になりますように Carrément. Bonne année, Mina. Bonne année. Bonne année. À bientôt.